Et voilà, donc bienvenue à tous et toutes pour ce, ce webinaire sur la conduite du changement. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Cédric euh, Cédric Gremot qui se présentera par lui-même tout à l'heure euh, de façon un petit peu plus détaillée, mais que dire sur Cédric, si ce n'est qu'on l'a rencontré il y a plus d'une année, euh, qu'on a entamé un chouette partenariat autour de son sujet de prédilection qui est la, la qualité, euh, les, normes, les normes ISO, etc., avec lesquelles il a vu et perçu un, un intérêt euh, de connexion avec la gouvernance partagée. Il a accompagné avec Benjamin un projet au, autour d'une fondation euh, qui mélangeait justement ces deux approches, celle de la gouvernance partagée et celle des processus qualité. Et puis une autre casquette de Cédric, parce qu'il n'est pas là pour nous parler de, de qualité ce soir, eh c'est la conduite du changement, il donne des formations à la conduite du changement et il va aborder ce, cette thématique d'un point de vue assez général ce soir et je me réjouis de, de l'entendre. Euh, pour recontextualiser, juste avant de lui passer la parole, eh bien, euh, cette intervention, Donc, ça se passe dans le cadre de, de l'Instant Z hein, qui organise ses, des, des webinaires régulièrement, soit des webinaires d'introduction pour présenter ce que c'est la gouvernance partagée. Ce soir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est nécessairement pour être présent, puisque c'est des, des concepts un petit peu généraux. Euh, mais nous, notre, comme c'est notre activité, eh bien, on a un certain nombre de formations qu'on donne tout au long de l'année. Euh, les fondamentaux qui permettent de découvrir ce que c'est de naviguer, apprendre à naviguer dans, dans un environnement en gouvernance partagée. Une formation à la facilitation qui permet de, ben, de se rôder dans la facilitation de ces moments collectifs inhérents à la gouvernance partagée, tenir le cap, tenir le cadre de l'organisation. Et puis, une formation à la transformation qui donne des clés et des pistes pour appréhender la transformation d'une organisation. Donc, le, la thématique du jour, qui est celle de la conduite du changement, eh bien, elle se retrouve plutôt dans notre formation à la transformation c'est là qu'on va tenir compte de ces aspects-là. Euh, je, ben je vous ai marqué quelques dates. Ici, on a des dates sur la région de Lausanne, surtout euh, les, les premières dates, 4 et 5 octobre, euh, 1 et 2 décembre, ou 16 et 18, 18 janvier 2023, c'est des dates sur Lausanne. Et puis les autres dates, 12, 13 novembre, 8, 9 décembre, c'est des dates qui sont sur la Bretagne de nos collègues qui sont sur la France. Voilà. Et puis, euh, et puis, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous parlerai du deuxième webinaire en fin de, en fin de présentation. Du coup, Cédric, euh, à toi la parole. Je te cède l'écran. D'accord. Donc, j'arrête le partage. Et je vais te laisser reprendre. Alors, là. Tac. Et parfait. Donc, Merci. voilà. Que on découvre, là, partir, ça, nous permet, ça nous permet de, de découvrir ben, l'identité avec laquelle tu te présentes ici, c'est Evorg, euh, ta société que tu conduis depuis quelques années sur l'évolution organisationnelle, donc autour de, cette, de ces aspects qualité, comme, comme je le disais. Exactement, merci David, merci Benjamin pour le soutien, l'animation, la technique et tout, tout ça. Alors, oui, ben, bienvenue à toutes et à tous. Euh, je présente juste Evorg. Donc Evorg, effectivement, ça vient de évolution organisationnelle. Et puis, il y a plusieurs piliers qui sont là derrière. Le premier, effectivement, c'est du conseil à l'entreprise. Et ce type de conseil, ben, à la base, c'était beaucoup sur tout ce qui était lié à des, des, des certifications, des, des exigences de normes, etc. Et puis, je me suis intéressé à la gouvernance partagée parce que j'ai trouvé qu'il y avait aussi des très beaux principes qui sont là derrière. Et puis, effectivement, sous le mot conseil, il y a aussi la gouvernance partagée. Et puis là, ben, il y a Instant Z qui le fait tellement bien que je me suis dit que ce serait bien de se rapprocher. Et puis, finalement, ces deux savoirs-là vont, vont tellement bien ensemble qu'on que a beaucoup de choses à en tirer. Et puis, je suis même en, en phase d'inclusion à l'Instant Z dans ce sens-là. La formation, très souvent, c'est un pilier qui vient du conseil parce que quand on va en mode conseil, qu'il s'agisse de mettre en place une stratégie ou une certification, une gestion de risque c'est égal, euh, eh bien, on va remarquer que très souvent, il manque un certain nombre de compétences spécifiques. Donc, L'idée, à la place d'envoyer les gens quelque part, ce sera plutôt l'inverse. On va définir quel est le, le besoin spécifique, quel est le public cible, quels sont les messages clés qu'il faut passer en fonction des valeurs de l'entreprise, etc. Et puis, on monte une, une ou des formations sur mesure. Le côté audit, ben, c'est un outil comme un autre, et puis ben, je fais des formations, je certifie des auditeurs internes, et puis ben, je fais aussi de l'audit, c'est un, un outil assez logique quand on est proche de tout ce qui est normatif. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, j'ai été appelé notamment quand j'ai créé la société euh, Evorg. C'était un appel du cœur, puis l'appel du cœur, eh bien, c'était l'humain. Et puis l'humain, ben, c'est assez naturellement, je me disais, mais c'est quoi cet humain? Et puis, au moment où j'ai découvert le coaching, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, passionné. Et puis, j'ai une double certification de coach professionnel, euh, ce qui m'a amené finalement à la conduite du changement, parce qu'on va le voir, la conduite du changement, c'est quelque chose qui a, euh, c'est du projet, c'est de l'humain, c'est un peu tout ça. Et puis, ben, le fait d'avoir amené le coaching dans tout ce qui est organisation m'a conduit directement, effectivement, à la conduite du changement. Et puis, c'est quelque chose que j'enseigne maintenant dans le cadre d'un brevet fédéral de management et leadership. Voilà pour les grandes lignes de, de ce que fait Evor Donc, je vais dans de toutes sortes d'entreprises, de la multinationale euh, de type industriel au petit home de personnes âgées, donc du service de l'industrie. Enfin, bref, il y a vraiment euh, toutes sortes de, de clientèle euh, qui a finalement ben, besoin de se préoccuper de son organisation. Ceci étant dit, effectivement, alors regardez… Euh, euh, plus sur la notion du changement alors euh, comme euh, David l'a bien dit on va, il y a déjà deux webinaires plus une formation derrière donc euh, on n'aura pas la prétention de tout voir sur la conduite du changement moi j'en enseigne 18 soirées dans le cadre de la du brevet fédéral. Donc, on va voir un petit aperçu, mais c'est déjà juste comprendre les, les premiers fondamentaux et probablement repositionner ce, cet élément important qu'on a des fois un peu de la peine à comprendre ou à situer. Alors, j'ai mis deux images ici qui, qui sont, euh, je ne vais pas dire en opposition, mais pas loin, où on a quelque chose qui semble aller très vite et puis quelque, quelque chose qui semble avoir stagné plutôt. Et puis, j'ai envie de dire, ben, la question qu'on doit se poser, c'est la première, est-ce qu'on a le choix de changer ou bien est-ce qu'on peut définitivement rester euh, à se dire, ben non, moi, ça va bien, c'est comme ça, je ne changerai pas. Et puis, la deuxième chose, c'est finalement, et si on doit changer, est-ce qu'on est prêt Alors, en, en continuant toujours dans ce, dans ce domaine-là, ben, une première réponse qu'on peut aller chercher, c'est, une définition du monde industriel ou, ou, ou, ou plus général où tout va vite, hein, quand on voit maintenant avec la géopolitique comme tout bouge, on parle du monde vu car... Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais la notion d'UV, volatilité, ben, tout va très vite, tout change, les changements changent de façon dynamique, les marchés, l'industrie, le monde, etc. Et puis, on est obligé de développer une certaine agilité, une certaine réactivité, y compris dans l'organisation aussi. Euh, L'incertitude, le, le, eh c'est tout ce qui aura, le deuxième paramètre, c'est tout ce qui aura euh, euh, lié au, au, au flou par rapport aux données. On a trop de données, on n'en a pas assez, on n'a pas forcément la bonne. Et puis, il s'agira de faire des scénarios sur des, des certaines données qu'on aura collectées. Le troisième, c'est la notion de complexité. Ben, là, il y a la complexité, ben, on, on parle des fois de l'effet papillon hein, où tout va très vite où on change quelque chose à l'opposé du monde, et puis ben, tout d'un coup, on a un, un gros changement bien éloigné, donc tout est lié, et puis c'est effectivement difficile d'évaluer tout ça. Donc derrière cette complexité, on va chercher des règles, on va chercher des compromis pour essayer d'un petit peu mieux, mieux gérer et suivre tout ça. Puis le dernier du monde VUCA, c'est l'ambiguïté. Et puis l'ambiguïté, ben, c'est des contradictions, c'est la perte de cause à effet, c'est-à-dire que je pensais faire ça pour faire ça, et puis finalement, ben, ça fait complètement l'inverse. Je crois qu'avec tout ce qui se passe dans le monde géopolitique, il n'y a pas mieux pour parler d'ambiguïté. Malheureusement, à part la tolérance à l'ambiguïté, on n'a pas trouvé grand remède jusque-là par rapport à ça. Alors, finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que probablement, c'est plus une question de survie qu'une question de désir, est-ce qu'on doit changer ou pas et puis, le plus important, c'est de se poser les bonnes questions suffisamment tôt pour éviter de recevoir le mur en pleine figure et de se faire mal à un moment donné ou à un autre. Donc, finalement, l'anticipation, c'est de la vision à long terme. Et cette vision à long terme peut ou va assez logiquement créer une instabilité temporaire dans l'organisation quand on va amener un certain nombre de changements. Et puis ça, ça, va, ça aura un but de pérenniser à long terme, bien entendu. Alors, il existe plein de modèles pour aller chercher ce type de stratégie. Si je prends la norme ISO, on va aller chercher des analyses de contexte des parties intéressées, puis surtout, le plus important, c'est d'en chercher une vision et des stratégies pour l'atteindre. Il y a le modèle de management où on va regarder plus en, en, en détail l'ensemble de, de l'environnement. Enfin, bref, je n'ai pas envie d'entrer dans ces modes d'outils-là, de, de, de, mais l'idée, c'est de bien se poser les questions et d'anticiper suffisamment, chose que si on n'utilise pas ce genre de modèle, on va plutôt se faire avoir en gardant la tête dans le guidon et puis en étant surpris tout d'un coup par rapport à quelque chose qui nous arrive en pleine figure. Euh, J'aime bien parler de, de la conduite du changement comme un, comme un iceberg, où le haut de l'iceberg, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire qu'on va prendre le côté factuel, on va prendre le côté technique. Je mets en place une organisation un processus liée à une certification ISO 9001, et eh bien j'aurai tout et je vais répondre à toutes les exigences de la norme je vais mettre en place un, un, un, une gouvernance partagée ou un management agile ou une, une, un mécanisme d'olacratie dans l'organisation, eh bien, j'aurai toutes les techniques, les rituels à mettre en place pour faire ça. Même chose si je fais un projet ligne pour optimiser, même combat ou si je, je mets un ERP en place, eh bien, j'ai toute la technique, les consultants qui viennent nous aider, etc. Par contre, en dessous, et c'est vraiment la plus grande partie. Eh bien, c'est tout ce qui est cette partie humaine. Et puis cette partie humaine, ben, si on la conduit pas, si on s'en préoccupe pas, si on sait pas l'écouter, si on sait pas comprendre les besoins, les craintes, les peurs, eh bien, ça va se transformer en, en, en frein, en barrière, en blocage. Euh, J'ai envie de dire, ça peut se transformer en gilet jaune, si vous voyez où je veux en venir. Mais l'idée, c'est que pour réussir un projet de changement, et, et ce n'est pas parce qu'on conduit le changement qu'on va forcément réussir, mais au moins, on va diminuer les chances que ça ne fonctionne pas, euh, le fait de s'en préoccuper. Donc, si je prends la définition, et je ne vais pas vous la lire, mais on voit bien que c'est bien un projet qui a ben déjà un vaste projet, hein, ça doit perturber parce que c'est pas si je vous dis, ben voilà, il y aura un gros changement dans l'entreprise, on va tous vous payer euh, une augmentation de 15% de vos salaires, je vous promets qu'il n'y aura pas de réaction gilet jaune. Donc, il faut bien comprendre que la conduite du changement, ça va s'adapter à des difficultés que l'on doit euh, amener dans une, dans une entreprise. Et puis, la, la, la conduite du changement elle-même, ben, c'est de ce... Oui, David Oui, je... David j'avais envie de rajouter juste une petite dimension que je trouve intéressante, nous, dans notre expérience, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des milieux qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres avec cet aspect relationnel. Et notamment, dans tout ce qu'on a fait comme accompagnement auprès d'associations, de collectifs, de coopératives, comme cet aspect relationnel, il y a déjà une bonne culture dessus, eh bien, j'aurais tendance à dire que l'iceberg, que il doit dépasser un petit peu plus. Mais par contre, dans le monde de l'entreprise, assez traditionnel, assez hiérarchique, alors, très hiérarchique, et bien, effectivement, on retrouve vraiment ces dynamiques-là. Et c'est en ça que, par exemple, tes, tes apports sont, sont vraiment euh, très importants pour nous. Mm -hmm. Alors, il y a effectivement plusieurs manières hein, d'amener. D'ailleurs, le changement, certains parlent du management comme le thé ou le café, j'aime bien cette, cette expression-là. Le management par le thé, ben, on arrivera à faire notre boisson qui aura du goût en laissant infuser 5, 10, 15 minutes et puis en laissant faire les choses doucement. Et puis le management par le café, on presse des mares de café à 18 bars et puis ben, c'est extrêmement brusque, c'est extrêmement violent, mais on sort aussi quelque chose de bon. Alors, je ne sais pas lequel est le meilleur, mais effectivement, en fonction du contexte, eh bien, on ne pourra pas utiliser le même. Et puis, j'encourage à limiter tout ce qui est pression et tout ça, parce que probablement, les gilets jaunes vont se réveiller plus facilement. Merci, David, de, de, de, de, de ce partage. Donc, l'idée, c'est vraiment l'accompagnement des personnes qui sont touchées. Alors, cet accompagnement, euh, et peut-être avant de parler de l'accompagnement, c'est plus de se dire, ben tiens, est-ce que mon projet est finalement un, un, un vrai changement ou pas Et puis, on va parler de dimension. Donc, au moment où on commence à toucher la stratégie d'entreprise ou d'un organisme, eh bien, on peut se dire que les secousses et les contre-secousses risquent d'être, sur l'échelle de Richter, quand même assez importantes. Euh, quand on commence à toucher l'organisation et qu'on change euh, relativement de, de façon grande l'organisation, même combat. Quand on change la culture, euh, je prends pour exemple qu'on a une culture plutôt euh, pro, euh, hiérarchique et... et euh, Autoritaire et qu'on va plutôt aller vers une organisation processus qui aura pour but de casser les silos et notamment d'aller vers une satisfaction client interne, et eh bien, on va, on va vraiment changer de culture. Et si on ne l'a pas compris, ben on va plutôt faire des papiers qui, qui font qu'on passe une certification, mais on n'aura pas pas changer la culture, et là, c'est il y a, y a un, un gros mot que je vois quand j'accompagne dans les entreprises. Si on change la technologie, même combat, mettre en place un ERP, enfin bref, ce qui est aussi important, c'est de se dire la portée. Est-ce que c'est juste localement que ça change ou est-ce que c'est beaucoup plus large Est-ce que c'est brusque Est-ce que j'ai eu le temps de planifier Est-ce que j'ai eu le temps de préparer Et puis, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce qu'il y a un changement euh, euh, disruptif, c'est-à-dire, je change complètement de produit, je change complètement de secteur, etc. Alors, peut-être pour revenir plus proche de ce que fait InstaZ et ce que, font, ce que fait Evorg, hein, quand on passe d'une organisation plutôt type hiérarchique, et puis qu'on va aller vers une organisation processus, ou qu'on va aller vers un, un, un mécanisme dit plutôt agile, avec une organisation et une répartition de rôles en, en, en rôles et en cercle, d'activité et de responsabilité, eh bien on peut se poser la question, finalement, est-ce que je touche ma stratégie C'est peut-être une stratégie interne de changer ça. Est-ce que je change mon organisation assurément Est-ce que, est que je change ma culture euh, ben, très, très probablement, parce que garder une culture type hiérarchique alors que je viens en mode gouvernance partagée, on, on aura bien des difficultés. Donc, finalement, typiquement, avec ce genre d'accompagnement, euh, c'est important de se préoccuper du changement. Et j'ai envie de dire, moi qui ai vécu les deux… Oui, David Oui, je, justement, je trouve que c'est très intéressant parce que la, la gouvernance partagée, voire peut-être sur des aspects, enfin sur d'autres façons de le présenter, comme par exemple en eh bien, on peut s'imaginer que passer d'un modèle à, une, à un autre, c'est juste un changement de technologie managériale ou d'organisation interne. Euh, alors que, en fait, la gouvernance partagée, pour qu'elle donne vraiment tout son plein potentiel, ça nécessite un changement de culture. Il euh, ne faut pas le sous-estimer, ce changement de culture, parce que c'est un vrai changement de paradigme dans notre relation aux autres, à travers la confiance, à travers le, le, la transparence, etc. Et donc, il y, y a un vrai enjeu à cet endroit-là. À travers les valeurs aussi, bien qu'on soit aligné, hein, pour pour pas qu'il y ait des, des cassures tout d'un coup, des... Blocage et puis oui effectivement il faut, faut se poser les bonnes questions pour bien accompagner ce qui est intéressant aussi c'est quand on part vers une une certification, ben, on, on a un moteur qui est assez facile. Les gens veulent atteindre la certification. Donc, à partir de là, on ne discute plus trop et on fonce. la gouvernance partagée, on peut tout d'un coup remettre en doute un moment donné où on peut se trouver un peu déstabilisé et ça se questionne beaucoup plus facilement. Et avec les accompagnements que l'on fait ensemble, notamment avec Instant Z, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu amener cette conduite du changement pour qu'on y travaille ensemble parce que c'est vraiment important d'entendre de, de, l'ensemble de ces blocages, ces craintes, ces difficultés pour pouvoir au mieux y répondre. Et plus on les écoute, plus on fait participer les gens et, et plus on trouve des solutions dans leur sens, plus on aura de chances de réussite du, du projet. Et ce qui est assez fou, c'est que très souvent, les blocages, c'est des choses qui sont complètement ailleurs que ce que l'on veut bien croire. Les gens se, se bloquent tout d'un coup, mais c'est juste parce qu'ils ont peur de perdre leur deuxième écran euh, quand ils travaillent, ils ont peur de perdre la vue euh, depuis leur fenêtre, etc. Et quand on peut leur expliquer que ça, c'est quelque chose qu'ils ne perdront pas, il y a tout d'un coup un certain nombre de blocages qui tombent. Il fallait juste, entre guillemets, les écouter. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, mais qu'est-ce qu'on retire des blocages quand on s'en on, on, on préoccupe Alors, maintenant, j'ai un petit schéma que que, que, que j'aime beaucoup à, à me poser la question sur finalement, mais tiens, un accompagnement réussi, qu'est-ce que c'est? Ben, alors, j'ai mis un gain en, en dollars ou en coût mais ça peut être en agilité, ça peut être être en rapidité, ça peut être en fiabilité, etc. L'idée, c'est qu'on va faire une certaine transformation. On a une cible à atteindre, que ce soit un changement organisationnel, une mise en place de quelque chose, c'est égal. Et puis, on aura une cible de temps. Et puis, et puis quand on n'accompagne pas euh, le changement, et euh, eh bien des fois on part très vite puis après on commence dans les premiers blocages et ça s'arrête ou ça se calme très nettement c'est souvent quand il y a une personne, le, le, le, le changement, la motivation est amené par une seule personne et puis ça part à fond surtout si la personne est hiérarchiquement bien placée et puis tout d'un coup ben, les gens ne suivent pas puis ça s'arrête, ça se complique ça, ça, voilà, ça, on, on, on commence à avancer dans de la mélasse et, c et ça ne va pas bien ou alors, ça va directement plus lentement. Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, ben les commentaires. Hein, quand on descend dans le terrain, euh, on va entendre, euh, mais, mais, mais moi, je ne suis pas payé pour faire ça. Euh, de toute façon, ils ont déjà essayé, ça ne marchera pas. Euh, moi, je n'y comprends rien, je suis perdu. On ne m'a rien expliqué, on ne m'a rien dit. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Je, je, ouais, ce projet est complètement absurde. Enfin bref, je pourrais vous, vous faire encore une série de... Euh, de, de phrases que, que l'on entend, mais, mais on, très vite, ces résistances, elles arrivent. Alors euh, le, le problème, c'est qu'on on se pose des questions un peu trop tard, c'est-à-dire au moment où on voit les indicateurs qui commencent à, aller, euh, qui, qui commencent à partir dans la mauvaise direction, bon, des indicateurs opérationnels, hein, où on commence à moins produire, à produire moins bien, que ce soit produit ou service, hein, euh, où, où l'opérationnel et le délivrable finalement est moins bon. Ou alors encore plus grave, on commence à avoir du, du désengagement, de l'absentéisme, un taux de rotation qui, qui augmente, enfin bref. Et puis quand on voit ça, ben c'est un peu tard, et c'est ça la difficulté, c'est souvent là que les gens se, se rendent compte, et se disent « Oups, là, il faut qu'on fasse quelque chose ». La difficulté, c'est quand le mal est fait, eh bien, eh bien, eh bien c'est compliqué de revenir en arrière. Ça ne veut pas dire que le fait de suivre la courbe verte en accompagnant le changement, tout va bien se passer, hein, parce que le fait de devoir changer va automatiquement perturber les gens. L'humain, euh, de, de base, n'aime pas le changement et ne le cherche pas spécialement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu et d'interpréter les émotions. Qu'est-ce que je vais trouver comme réaction alors, on a l'habitude de dire que ces résistances se manifestent de façon ouverte, c'est ce que j'ai appelé active, ou de manière cachée, secrète, c'est ce que j'ai appelé passive. Et on va le retrouver au niveau de la communication ou au niveau de l'action. Et puis, ben, si je prends par exemple... Au niveau de, de la communication active, ben, j'aurai des accusations, j'aurai des menaces, j'aurai des, des discussions animées, des, polé, des polémiques, etc. Si c'est des actions actives, ben, ce sera plutôt des, des querelles, des rumeurs, des troubles, de l'agitation, enfin vous voyez ce qui, qui vient. Et puis, et puis du côté du passif, ben, on pourrait croire que tout va bien. Et puis, il faut peut-être un tout petit peu se méfier des os qui dorment parce qu'ils en pensent souvent pas moins. Et une communication passive, ben, ce sera le silence, ce sera de la minimisation, on va banaliser, on va, on va éviter, etc. Euh, et puis, euh, au niveau des, des actions passives, ben, ce sera de la fatigue, du retrait, de l'absentéisme, etc. Donc, en fait, c'est toutes des choses qu'il s'agit d'interpréter et de comprendre pour mieux réagir, et puis on n'aura pas la baguette magique, hein, mais c'est aller comprendre ce qui se passe, aller écouter les gens, et puis euh, ben, tirer de l'information pour avoir une réaction euh, euh, euh, relativement dynamique pour pouvoir réagir vite là-derrière. Juste pour, pour fois, changements... revenir, oui. revenir là-dessus, oui. euh, moi oui je trouve que c'est vraiment très important, ça, parce que quand les gens sont actifs, que ce soit dans le niveau d'action, le niveau de communication, c'est très facile de pointer les choses du doigt et d'aller vers eux pour entamer quelque chose. Alors que quand on est dans la passivité, c'est beaucoup plus difficile à pointer du doigt et il y a beaucoup moins de choses qui nous mettent en action pour aller se saisir de ces choses-là. Donc, il euh, y, y a une vraie prise de conscience, pour moi, en tout cas, sur, sur ce slide que tu présentes de la, la conscience à poser sur cette partie passivité et de, de se motiver et de se discipliner à aller chercher cette information et affronter ces, ces, ces énergies-là. Exactement. Et puis l'idée, c'est effectivement, plus conduit on conduit tôt le... le... Le changement, euh, moins il y aura d'affrontements, j'ai envie de dire, pour reprendre le terme que tu as utilisé, parce que plus vite on calme certains esprits qui, qui peuvent avoir tout simplement mal compris. Euh, et puis de nouveau, hein, l'accompagnement, c'est principalement de comprendre les résistances et puis d'y répondre. Merci David. Euh, on ne peut pas parler du changement sans revenir sur la courbe du changement ou la courbe de deuil euh, d'Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre, qui a, qui a démontré que finalement, ben, à chaque changement, on passe à travers des phases. Et ces phases, on ne peut pas les éviter. Elles sont là. Alors, il y a plusieurs modèles. J'ai un autre modèle en euh, management qui, qui parle de, des quatre pièces. Et c'est exactement les mêmes, les mêmes mécanismes, mais simplement que c'est représenté différemment. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais... C'est intéressant de, de, de voir un petit peu les énergies, les motivations, les réactions émotionnelles, comment est-ce que ça se passe. Donc, au moment où j'ai l'annonce du, du changement qui est, on va aller au point B et puis on est à l'étape du, du point A actuellement, eh bien, on a une baisse parce qu'en termes d'énergie, de motivation, vous mettez ce que vous voulez sur l'échelle. L'idée qu'il y a, c'est qu'il y a un... Il y a un choc. Donc, ce choc, il est brusque, il fait mal, il n'est pas agréable. Et puis là, il y a l'effet de surprise. Et puis, le corps étant suffisamment bien fait, il va se défendre en, en, en évitant de croire que ça va être possible, que ça se passe vraiment. Donc, il y a un regain d'énergie. Or, cette courbe, on la voit sous plusieurs formats. On, on la voit dessiner de plein de manières différentes. Mais en gros, c'est le déni. Moi, je n'y crois pas. De toute façon, ils ne vont pas y arriver. Je fais comme si de rien. Je continue, etc. Et puis, on remonte en énergie. Et puis, il y a un moment donné où on arrive, et puis là, eh c'est le début de la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a plus le choix, on est coincé entre un étau, on doit y passer, ce changement, on n'aura pas le choix. Et puis, on descend. Alors, on descend en bas, on descend, on descend, et puis l'idée, c'est d'espérer descendre le moins bas possible. On voit même une petite courbe qui a l'air de rien, mais elle est, elle est très méchante. Celle-là, c'est celle, -là, celle qui, qui, où on décroche carrément et on peut même finir en burn-out. Et puis, ben, il y a un moment donné où, où, où, où le mécanisme s'inverse, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre un petit peu qu'il que peut peut-être y avoir euh, du bien dans ce changement. Et puis, souvent, on ne l'interprète pas très bien, cette, cette courbe. On se dit, ah ben tiens, c'est bon, c'est reparti c'est reparti dans la bonne direction. Mais en fait, on est tout en bas. On est vraiment au bout. On est tellement au bout qu'on a lâché prise de, de, de, de continuer à se battre. Et puis, en gros, ils ont gagné. On ne peut plus rien faire. On n'a pas le choix et on, on y va. Donc, la remontée est extrêmement fragile. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des bosses comme ça parce que ben, dès qu'il y a un, un quick win, et c'est un, une des grandes idées qu'il y a là derrière, c'est d'essayer de travailler le plus vite possible à gagner des quick wins, parce que sinon, euh, ben, si on commence direct par la montée de l'Everest, euh, ça va être compliqué à, à convaincre les gens. Une chose qui est importante aussi, c'est que les gens croient que très souvent, on peut y aller du point A au point B sans passer par l'émotionnel, et on vend direct. Ça Quand on pense ça, c'est effectivement, j'ai remis ma petite, ma petite flèche ici, enfin mon petit graphique, et puis ben, on, on se rend compte qu'on ne peut pas aller du point A au point B en direct parce que justement, il y a tout cet émotionnel qui est là derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi la conduite du changement, ce sera l'objectif de descendre le moins bas possible et de descendre le, le, pendant le moins de temps possible et puis, ce qui fait que la descente ici est à mettre en lien avec la différence que l'on a ici entre la courbe verte et la courbe rouge. Ce qui est compliqué, c'est que qu'on a tous une courbe du changement complètement différente. On est câblé différemment et puis eh bien, on va réagir différemment. Il y en a des qui vont voir une opportunité au point B et il y en a des qui vont voir une catastrophe euh, arriver au point B. Donc, oui. tout ça est à prendre en compte. Oui, David oui, quelque chose que tu m'avais dit, moi qui m'avait beaucoup touché en fait pour parler un petit peu de ce point 4, c'est ce moment où on a, on, on a conscience de tout ce qu'on a perdu et on n'a pas encore conscience de tout ce qu'on aurait pu gagner en fait. Et c est, c est, c est, c est, Je trouve que c'est important ça pour, le, pour penser à la psychologie des gens, c'est-à-dire que c'est le verre à moitié plein puis à moitié vide il y a des gens qui vont voir plus rapidement le verre à moitié plein de là où ils vont, de ce point B et oui. puis il y a des gens qui vont avoir qui vont se focaliser sur ce verre à moitié vide puis qui en plus alertent se vider parce qu'ils voient qu'ils perdent la vue comme tu disais tout à l'heure etc. mais oui. ils ne se sont pas encore rendus compte que là où ils allaient euh, déménager eh ben, la vue elle allait, être, elle allait être plus belle et, est, et est, dans la conduite du changement il y a peut-être ça, hein, il y a peut-être raconter cette histoire de où, où est-ce qu'on va oui pour, pour descendre moins bas, pour prendre plus vite conscience de ce qu'on y gagne. Exactement, alors le, le problème qu'il y a c'est que souvent on, on, on sait où on doit aller mais on sait absolument pas comment y aller et puis c'est là qu que, que toutes les craintes arrivent parce que, parce que finalement ben, en, en général c'est le haut de la pyramide qui décide et puis le bas de la pyramide dit, mais vous n'avez pas pensé, venez une fois dans le terrain, venez voir comment ça se passe, etc. Et c'est là que ce sera important qu'il y ait une grande participation qu'on puisse faire le changement avec et travailler avec et pas que de, de leur demander que les gens fassent effectivement tout simplement et qu'ils exécutent. Ce que tu viens de dire ici, ben, c'est ce que j'ai représenté ici avec mes flèches. Effectivement, au début, on est, on, on est sur le passé, on s'accroche un peu comme des moules au rocher et puis on ne veut surtout pas bouger et puis ben, il y a un moment donné où on commence à, à, à accepter mais qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce qu'on est en bas hein, moralement ici en termes d'énergie humaine on est, on est vraiment tout en bas, donc c'est compliqué donc euh, un quick win génial, on commence à le premier signe des premiers sourires mais le moindre crainte sable nous faire tomber assez bas assez rapidement, donc là oui effectivement j'appelle d'ailleurs ça la traversée du désert que tu vas en parler toi dans ton deuxième, dans le deuxième webinaire ou bien la vallée des larmes et puis ben, effectivement on, on, on balance là dedans euh, et tout le monde une fois de plus n'a pas la même courbe et ne va pas à la même vitesse j'aime bien aussi dire que quand on n'est pas au courant de ce genre de mécanisme là et eh bien on peut parler du, du projet de changement à un moment donné dans une séance et puis, vous avez une personne qui part, euh, qui, qui, qui était en mode très silencieuse, très blocage, très euh, finalement qui ne semblait pas être touchée. Et puis, elle ressort en claquant la porte, en s'énervant. Et puis, euh, bon, on pourrait se dire Oups, là, je n'ai pas du tout réussi mon, mon meeting. Et, et, et ça s'est très mal passé. Et puis, si on connaît un petit peu la conduite du changement, ben, on va se dire ben, en fait, la personne, elle était dans le déni. Et puis, elle a avancé dans son processus de deuil ou de conduite du changement. Et elle a avancé, elle est dans son mode de, de colère, de peur ou, ou de tristesse. Et puis, en fait, ce qu'il faut interpréter là, c'est que ben, c'est un processus normal et tant mieux que la personne avance parce qu'effectivement, euh, c'est que le, le changement et le processus du changement fait, fait son effet euh, pour revenir aussi peut-être juste un, un, un outil que j'utilise beaucoup euh, c'est la notion d'intelligence émotionnelle on en parle de plus en plus et puis euh, je ne vais pas entrer de, de nouveau dans les détails mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup chez, chez Evorgan Coaching. Pour moi, c'est un vrai accélérateur de, de coaching. Donc, en, en résumé, euh, on a trois cerveaux. Il y a le, le, le reptilien qui va très vite, mais il n'a pas beaucoup de, de synapses. Enfin, bref, il est, il est très dynamique. Il nous permet la survie, il nous permet les réflexes, mais il ne fait pas grand-chose d'autre. Et puis, le, le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. C'est celui qu'on veut cacher généralement en entreprise au profit du cortex qui lui, c'est soit fort, réussis tes objectifs, vérifie tes indicateurs, conduis tes équipes, suit tes budgets, suit ton projet, etc. Et puis cette logique-là, elle est magnifique, c'est le plus gros cerveau, c'est celui qui nous fait probablement bosser le mieux. Par contre, les neurosciences ont démontré qu'en cas d'émotion, eh c'est le cerveau limbique qui se met à travailler et puis il a une fâcheuse tendance à bloquer le cortex. Et puis si finalement on apprend à mieux apprivoiser, à mieux comprendre nos émotions et comment est-ce qu'on réagit, eh bien on, aura, on arrivera mieux à vivre avec et finalement à moins réagir et à être plus, je vais utiliser un terme que les entreprises aime bien à être plus performant en connaissant mieux ses réactions émotionnelles. Alors c'est un outil comme celui-là euh, qui, qui permet de, de, de travailler sur 15 compétences. On fait le test en une vingtaine de minutes, on répond à 133 questions. Et puis derrière, on obtient un, un bilan qui est, qui est euh, extrêmement précis et puis qui ne permet pas de, de classer comme on a certains... Euh, les outils qui nous dit on est bleu, on est rouge, etc. Mais c'est vraiment une, une analyse claire de chacune des compétences et nous, on va aller chercher par coaching quels sont les déséquilibres des compétences, lesquelles sont trop élevées, lesquelles sont trop faibles. Et puis, on voit ici les 15 compétences, notamment, qui permettent de, de mieux comprendre ça. Euh, Peut-être pour ce que tu disais aussi, David, des réactions que l'on peut avoir on parle que le, le, on s'approche des 99% des peurs, sont exclusivement dans nos têtes. Donc, en fait, c'est souvent des choses qu'on s'imagine et qui sont loin d'être la, la réalité. Et puis, ben, c'est intéressant de, de comprendre ces mécanismes. Oui, David. Du, du coup, si tu nous partages un peu ton expérience, quelqu'un qui, dans un processus de changement, est dans cette phase de descente, là, avec ces petites boucles où on l'imagine rouler en bas de la pente, si tu lui proposes un coaching qui lui fait prendre conscience de, de ces différents aspects-là, ça, ça va le soulager. Il va, il va dire, « Ah oui, je comprends pourquoi c'est compliqué pour moi. » Et puis du coup, il arrive à repartir avec une énergie plus… Euh, avec une meilleure énergie dans cette phase de transformation ou bien euh, est-ce que ça reste pour lui quelque chose de mental parce qu'il est quand même prisonnier de ses émotions à ce moment-là Alors, ce qui se passe, c'est… C'est en tout cas pas le rapport qui va donner la réponse. Hein. Il y a besoin d'une interprétation par coaching derrière. Oui, bien sûr, ouais. Mais à, à travers le coaching, on va comprendre ben, notamment quelles sont les croyances limitantes, quels sont les blocages, quelles sont les peurs. Et puis, on va les remplacer. En gros, on, va, on a des processus pour démonter ce type de croyance Ce n'est pas nous qu'on les démonte, mais on pose des questions pertinentes qui permettent de, entre guillemets, ridiculiser la croyance de la part du, du, du coaché. Euh, et puis là, il se rend compte qu'en fait, c'est complètement bête, entre guillemets, de croire ça. Et puis derrière, on va ancrer une croyance portante qui parle du même sujet, mais qui sera beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, soutenante. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le modèle va nous permettre d'aller chercher euh, plus précisément où sont les blocages, où sont les limites euh, en termes de fonctionnement émotionnel. Donc, c'est un mélange des deux. Le rapport, il, il, est, il est plutôt standard, entre guillemets, mais c'est l'outil du coach qui permettra d'aller comprendre euh, grâce à, à du one-to-one, -one, donc du, du, de la discussion directe avec les, oui. les, le ou les coachés. Juste peut-être voilà. en oui. terme, ridiculiser, donc tu ridiculises la croyance et pas la personne, hein, on s'entend bien là-dessus. Bien entendu, oui, oui, oh là, <rire> mon Dieu. Merci de... J'espère pas que c'était compris comme ça. Parce que... Non, non, non, je ne pense pas, mais c'est difficilement... Euh... C'est peut-être difficilement compréhensible qu'on arrive à ridiculiser une croyance chez quelqu'un sans que cette personne, elle se, elle se sente elle-même blessée. Mais oui. j'imagine que justement avec les outils de coaching que tu, que tu as, c est, c est, la distinction est nette. Quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ben, souvent, on ne se rend pas compte les pressions qu'il y a ben, quand on coach notamment des, des directeurs d'entreprise. On se rend compte qu'ils ont de la difficulté à se livrer. Ils se retrouvent un peu tout, tout seul, tout en haut. Et puis le fait de les coacher ils permettent de s'ouvrir, ça, ça permet de, de montrer la vulnérabilité. On parle de plus en plus de cette vulnérabilité. Et au combien elle, elle rend service et au combien elle, elle, elle dynamise les équipes. Mais, mais voilà, on a des drivers type PNL qui soit fort, fait plaisir, soit parfait. Et puis, c'est des choses où on est drivé pour euh, réutiliser le terme de la PNL. C'est des choses qui nous, qui nous pourrissent la vie et puis, euh, qui nous font mal. Donc voilà, quand on va on va découvrir ce genre de choses, eh bien c'est intéressant de, de de pouvoir les, les faire ressortir et, et, et qu'est-ce qu'on se sent mieux après. C'est un outil parmi tant d'autres, il faut pas croire que la conduite du changement, c'est on utilise cet outil-là et, et voilà. Mais c'est juste parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et puis ben, je voulais partager ces, cet outil-là quelque, quelque chose de bien. Mais la conduite du changement se réduit, bien entendu, pas qu'à ça que ce soit clair aussi. Et puis là, j ai, j ai, et ce sera mon dernier slide, euh, j'ai décidé de prendre une des méthodes qu'il qu y a, c'est John Cotter euh, qui, qui est un professeur à la business school et, et, et lui a bah, écrit euh, bah, voilà, c'est un peu le papa de la conduite du changement, mais il y en a plusieurs autres papas euh, qui, qui, ont, qui ont donné des théories alors dans le cadre de la formation on en donnera plus, on en parlera d'autres, puis moi ce que j'aime bien c'est d'accompagner euh, les entreprises, c'est leur expliquer un petit peu ces différentes méthodologies. Et puis, en fonction du ressenti, en fonction de, de, de la, des valeurs de l'entreprise ou de l'organisme, en fonction de la vitesse à laquelle ils veulent aller, eh qu'ils choisissent eux-mêmes, finalement, quelle est la méthodologie qu'ils qu préfèrent le plus mais, mais finalement, elles reviennent un petit peu tout au même. Euh, elles reviennent tout au même. Alors, ici, à la place de vous mettre la méthodologie, euh, je vous ai mis les 10 erreurs qu'il y a, euh, qui ont été euh, repérées par John Cotter euh, sur les conduites de changement qui, qui, euh, qui se cassent la figure. Alors, je ne vais pas juste vous, vous mettre ça et vous dire, ben, voilà comment vous cassez la figure, mais on va peut-être trouver le processus ensemble en parallèle. Donc, euh, le premier, c'est euh, si j'ai pas un sentiment d'urgence qui a besoin de changer eh bien, les gens vont mettre ça en priorité numéro 34. Ça va toujours passer derrière et on ne changera pas. Alors, quand il s'agit de, de changer pour un changement qui aura dans deux ans, ce sera probablement beaucoup plus dur à faire passer et ce sera beaucoup plus important à se préoccuper de comment est-ce que je crée cette urgence parce qu'elle est réelle, parce que ça va nous mettre deux ans à faire ce changement et puis c'est maintenant qu'il faut commencer. Et si on ne fait pas comprendre ça, ce sera compliqué. Une deuxième chose, c'est n'essayez pas de partir tout seul. C'est le fameux qui est motivé, qui croit, qui allait tout d'un coup à 50 ans au changement de, de mode de pensée. Et puis, je pense que maintenant, la hiérarchie, c'est fini. On doit partir en gouvernance partagé, on fonce, tout va bien, ça part fort et puis tout d'un coup, ben, il se rend compte qu'il est un peu tout seul. Alors, il a beau être positionné hiérarchiquement bien élevé, il y a un moment donné, quand les gens ne viennent plus en séance, qu'ils n'ont pas fait leur devoir pour la fois d'après, etc., on se rend compte que ça s'essouffle. C'est important aussi de savoir où on va. Euh, la notion de vision, si on n'a pas une vision claire, c'est comme si on n'avait pas de capitaine de le bateau et puis que chacun commence à ramer dans, tout ces, dans toutes les directions donc, c'est important de définir clairement où on va aller. La difficulté très souvent à ce niveau-là, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va y aller. Et c'est là qu'est-ce qu'on fait, est ce qu'on qu essaye depuis notre vue du siège hiérarchique tout le temps, ou de dire Ben « allez-y comme ça les équipes ». Et c'est là probablement qu'on va générer plein de gilets jaunes, ou alors on laisse euh, « débrouillez-vous, mais allez-y », ou alors c'est plutôt une espèce de… non, pas une espèce, mais c'est vraiment une une belle collaboration entre les différents niveaux hiérarchiques pour amener tout ça. Je rappelle aussi l'effet sandwich que l'on parle dans les changements. Hein. Les cadres intermédiaires, ils se retrouvent à subir le changement comme les autres. Et quand ils parlent à leurs subordonnés, ils doivent leur dire, oh, mais c'est bien ce changement, il faut y aller, ils doivent essayer de motiver les équipes. Et c'est des situations qui sont effectivement compliquées, euh, qui sont à prévoir. Hein. Il y a des blocages, notamment de ces, de ces personnes-là. Ils ne parlent pas à leur gars. Euh, puis on se dit, ouais, mais ils font de la rétention, ils bloquent, ils sont contre le changement. Et puis quand on va un petit peu les écouter, les réponses qu'on entend, ce sera plutôt du style... Euh... Mais finalement, moi, si je leur parle de ça, je vais me faire lyncher parce qu'ils vont, ils vont me poser 15 000 questions, je ne saurais pas quoi leur répondre. Euh, c'est quand qu'on commence, qu'est-ce que je devrais faire, comment je vais être touché, est-ce que je peux encore ramener ma fille à, à l'école à 8 heures le matin. Enfin Bref, c'est toutes ces choses-là et, et le, le pauvre manager de proximité sera complètement bloqué. Donc, on doit leur donner des outils, on doit les aiguiller, on doit les soutenir et voici une autre piste de la conduite du changement. Ensuite, la communication déficiente, là, j'aime bien faire la, la, le lien avec la, le, le, le, le petit outil de la pyramide inversée. En fait, on, on, on a des langages tellement différents et des préoccupations tellement différentes entre le haut et le bas de la pyramide euh, euh, D'ailleurs, on dessine toujours une pyramide comme ça pour représenter l'entreprise. Hein. Euh, en haut, on a peu de monde, en bas, on a beaucoup de monde, en haut, on a peu de, de, de, de choses, en bas, on a plein de documents, on a plein d'indicateurs, de, de, de, enfin, etc. Bref. Et puis, ben, on peut voir aussi la pyramide dans un autre sens, si je prends la notion de responsabilité. En haut, on a besoin, de, enfin, on a la responsabilité complète de l'entreprise, et puis en bas, on a la responsabilité de la tâche que l'on fait. Euh, en, en haut, on a une vue en termes temporels de trois ans, une stratégie sur cinq ans. En bas, on a la stratégie, on a, on, on a notre planification à la semaine, au mois, ou voire à la journée. On peut voir les budgets aussi en haut, on a des budgets de, de toute l'entreprise et en bas, on a besoin de, de quelques francs pour acheter ces outils pour travailler. Donc, en fait, ces, ces deux mondes ne se comprennent pas, ces deux mondes ne se, se, enfin, sont éloignés et ne savent pas se parler. C'est-à-dire que c'est compliqué en haut de parler du changement en bas pour qu'ils le comprennent avec leurs mots, et vice-versa. Quand on est en bas, c'est compliqué d'essayer de faire comprendre ces difficultés. Et ça, c'est tout l'art d'arriver à faire une communication qui, qui tient la route. Euh, ensuite, euh, bah, éviter de, de montrer directement qu'on va monter l'Everest, mais la technique des petits pas, c'est nettement plus, nettement plus efficace. Et puis, un autre outil qui se cache derrière, c'est la matrice Effort Impact. Alors, quand on va faire... Euh, peu d'efforts pour un grand changement et une grosse amélioration. On va parler de quick win. Et puis, quand on va faire quelque chose qui aura un gros effort pour finalement quasiment rien changer, on va appeler ça des fausses bonnes idées. Et puis, ben voilà, je vous laisserai réfléchir à cette matrice qui est souvent un bon outil de, de, de priorisation. Euh, impression qu'il reste encore, pardon, ça on a déjà parlé, euh, pas d'étape euh, bien définie, ben, il y a un chemin qui est à définir euh, et puis ce chemin, ce sera important aussi de donner une certaine flexibilité. Il y a des choses qu'on pourra changer et qu'on devra changer face aux réactions, face aux, aux, aux gens communs qui y réagissent. Et puis il y a d'autres choses où il s'agira d'être intransigeant parce que si on n'y va pas, c'est la pérennité de l'entreprise ou de l'organisme qui est, qui est en jeu. Euh, pas de succès à court terme, ben, je reviens sur ces fameux quick wins. C'est les fameux premiers quick wins qui vont faire euh, que les gens qui sont tout en bas de la courbe du, du, du changement vont commencer à retrouver les premiers signes euh, du sourire. Euh, reconnaître les efforts, ben, c'est plus qu'important dans le sens de la motivation. Bravo, vous avez réussi, on a réussi, on est une équipe, on continue, etc. Euh, pas de modèle, si on part dans tous les sens, puis on ne sait pas trop ce que c'est que la conduite du changement, on y va un petit peu à la one again, on risque probablement de se planter. Euh, ben, J'aime bien, j'ai eu deux personnes qui m'ont mis deux commentaires. Qu'est-ce que c'est que le changement et, et, oh, Déjà, merci aussi, j'ai oublié de vous le dire pour tous vos commentaires. Mais Il y en a, il m'a mis, c'était ou une, je ne sais plus, mais c'est mis un exercice extrêmement délicat. Et puis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et un autre mamie ou une autre personne, mamie, c'est naviguer en pleine tempête sans perdre le, le, la, la cargaison et euh, en, en, en, en préservant l'équipage. Donc, voilà, j'ai bien aimé ces deux, ces deux manières de voir euh, ou, ou ces deux métaphores qui, qui parlent du changement. Euh, et puis, ben, la, la difficulté aussi, mais ça, on le retrouvera dans, dans, dans tout changement ou dans tout projet, la difficulté d'ancrer, parce qu'on on dit qu'on fait comme ça, on a une nouvelle méthodologie de faire, mais qu'est-ce que les vieilles habitudes reviennent au galop et, et arriver à ancrer ça, ce n'est pas forcément facile. Et puis, de nouveau, il faudra trouver les bonnes techniques d'ancrage qui seront à voir au cas par cas et en fonction des... Des, bah de nouveau de la culture de la vitesse d'avance j'ai envie de dire quand on va dans une multinationale internationale ou quand on va dans une entreprise beaucoup plus petite plutôt de service euh, bah peut-être que les vitesses d'avance ne seront pas du tout les mêmes et puis ce sera des choses aussi à respecter et je ne dis pas qu'une vitesse plus élevée est mieux qu'une vitesse plus lente simplement il faut s'adapter à son public et à l'organisme en question voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, puis je peux en parler encore bien plus longuement, mais je pense qu'on va laisser du temps aux questions, s'il y en a eu qui sont arrivées sur le, le site, en tout cas déjà, le chat. Voilà, merci, euh, merci beaucoup Cédric pour euh, cette présentation, non, non, ça va, tu es, es dans les temps, on déborde toujours un peu parce qu'on veut toujours trop en dire un petit peu dans nos webinaires, euh, juste avant d'ouvrir l'espace des questions, parce que parfois pendant cette période-là, il y a des gens qui partent, je vais vous juste euh, vous repartager euh, ce slide que j'ai présenté au début. Euh, donc c'était de replacer un petit peu le, le contexte de ce que tu nous as présenté, la conduite du changement dans notre cursus donc là, ça concerne essentiellement le, le cursus, enfin la formation à la transformation. Pour autant, cette formation à la transformation elle a des prérequis, notamment les fondamentaux, puisque c'est dans les fondamentaux qu'on décrypte les, les mécanismes de base de la, de la gouvernance partagée. Donc voilà, si vous voulez vous, vous, si vous intéressez à, à en savoir plus, à découvrir des outils concrets, comment les mettre en place, eh bien, euh, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Benjamin qui est au taquet pour mettre des liens sur le chat. Donc, je l'invite à le faire. Voilà, il était déjà prêt. Et puis, et puis, moi, je vous renverrai ça avec les slides en passant, a priori, par le, par le groupe Meetup. Voilà. Et puis, je, toujours avant de rouvrir cet espace de questions, eh bien, on va juste parler de... Euh, du deuxième webinaire sur cette thématique qu'on va mener le, le 1er novembre alors là ce sera moi qui sera un petit peu au pilotage euh, pour partager alors moi j'ai moins de connaissances académiques que, que toi Cédric par contre j'ai euh, à, mon, à mon actif un certain nombre de, de conduites du de changement euh, que j'ai fait de façon euh, parfois inconsciente et parfois du coup maladroite aussi dans des organisations euh, d'envergure et ça sera l'occasion de, de ramener ces outils à la question spécifique de la gouvernance partagée, pour de, plusieurs aspects, notamment un que j'ai cité au début, c'est ce changement culturel qui est vraiment considérable, en tout cas de notre point de vue. Et puis, le, le, le deuxième, c'est qu'on va amener à une culture du changement permanent en, en gouvernance partagée, c'est-à-dire de faire du changement la motivation à l'évolution, et plutôt que de faire des grands pas comme celui, ceux que tu nous décris ici, de tout d'un coup passer dans un modèle ISO, des choses comme ça, eh bien de, de cultiver la capacité à faire plein de petits ajustements permanents, donc de rester dans cette dynamique pour, pour avoir des beaucoup plus petites courbes les unes derrière les autres. Donc voilà, ça sera le 1er novembre, 17h à 18h30 puisque euh, ils ont été peut-être mal annoncés, donc généralement les questions sont ouvertes jusqu'à 18h30 et c'est ce qu'on va faire maintenant.